Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de UI Device. UI Device permet de récupérer des informations sur le terminal et nous l'avons déjà rencontré en particulier dans le cadre de la détection du type de terminal sur lequel on s'exécute via l'attribut user interface idiom qui euh, vaut soit pad soit phone et qui vous permet donc de savoir si vous avez affaire à un grand terminal ou à un petit terminal. Mais en fait il y a beaucoup d'autres informations euh, qu'ils mettent à votre disposition. Par exemple le nom du terminal, par exemple le modèle du terminal, par exemple le nom de l'OS et la version de l'OS qui peut vous permettre également d'avoir des comportements adaptés en fonction du système d'exploitation lorsque par exemple vous maintenez plusieurs versions d'IOS euh, à la frontière desquelles il y a de gros changements. Par exemple entre 6 et 7 c'était vachement agréable, euh, avant 8 et 8 c'était aussi intéressant euh, et puis pour certains éléments on pourrait aussi avoir besoin de le faire euh, à d'autres niveaux soit maintenant soit dans le futur. Vous avez également des informations sur l'orientation j'ai vu ça, sur le niveau de batterie, sur l'état de la batterie et puis sur le capteur de proximité. Le capteur de proximité c'est quelque chose qu'on trouve sur les téléphones uniquement qui permet de savoir si vous êtes à côté du téléphone ou pas. Et en particulier c'est ce qui permet à l'application de téléphone d'éteindre l'écran lorsque vous êtes à proximité de l'appareil parce que manifestement vous ne regardez pas. L'écran, et que par conséquent ça permet de sauver un petit peu d'énergie, d'autant plus qu'en général vous êtes dans un état où vous en consommez beaucoup avec la partie téléphonie. C'est basé sur un système de notification qui vous informe d'un certain nombre de changements, par exemple autour de l'orientation, autour de l'état de la batterie, autour du niveau de batterie et puis l'état du détecteur de proximité. Donc ça nous oblige à regarder un tout petit peu, enfin le minimum sur le système de notification d'événements que vous avez dans iOS qui est un système assez standard, qu'on peut utiliser à ses propres fins et qui là, est utilisé par le framework d'iOS. Nous en parlerons plus dans une séquence ultérieure mais je vais quand même vous donner un guide minimum de survie. Alors une notification on peut le voir comme un système de communication multicast. Vous savez que vous avez dans les communications entre objets c'est valable dès que vous avez plusieurs entités qui peuvent s'exécuter en parallèle vous avez du point à point A communique avec B vous avez le broadcast où A inonde tout le monde de messages et puis euh les gens décident localement s'ils acceptent ou s'ils pas les messages et vous avez ce qu'on appelle le multicast où en fait A va inonder de messages ceux qui ont décidé qu'ils étaient intéressés par les messages de A. Donc vous avez un espèce de système d'abonnement et en fait tout passe par un centre de notification enfin un truc dans iOS qui s'appelle NS Notification Center et l'idée, c'est que vous récupérez une référence sur un NS Notification Center parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Vous vous en doutez que cette entité là, elle est probablement partagée par l'ensemble des applications puisque vous devez être capable de dispatcher des événements sur tout le monde. Donc en gros, vous avez une méthode qui s'appelle Default Center qui vous permet de récupérer la référence vers l'instance du terminal via lequel vont pouvoir communiquer l'ensemble des applications. Donc euh, un objet euh, émet vers un, le Notification Center et en fait derrière vous avez un certain nombre d'observateurs qui vont en fait récupérer euh, les informations depuis euh, le Notification Center. Voilà. Et puis euh, bon, à titre d'information on peut gérer des files de notification qu'on appelle des NS Notification Queues euh, qui euh, vont euh, en fait euh, être dédié à différents types de notifications si je ne m'abuse. Donc ce qu'il faut savoir à ce stade c'est que pour suivre une classe d'événements il faut simplement ajouter un observateur euh, l'ajout de cet observateur et vous allez lui associer en fait l'appel d'une méthode, euh, un sélecteur et puis ici euh, l'objet associé donc ça c'est la méthode en objectif C, ça c'est la méthode en Swift euh, et euh, en gros, vous signalez l'événement que vous souhaitez surveiller. Voilà. Et puis pour se désabonner, vous avez une méthode équivalente euh, qui s'appelle Remove Observer, soit en Objectif C, soit en Swift. Alors, Maintenant qu'on sait comment s'abonner et se désabonner à ce système d'événements eh bien on va regarder quelles sont les notifications standards proposées par UI device auxquelles on peut euh, s'abonner. Et eh bien on a des abonnements prédéfinis. Autour de l'orientation on a UI device orientation did change notification. Sur la batterie on a UI device battery state did change notification ou UI device battery level did change notification. Le premier c'est pour savoir si vous êtes passer en état en charge ou sur batterie, ou éventuellement euh, presque épuisé. Et puis vous avez ici le fait que, bah, à chaque fois, on va vous dire que bah, euh, l'état de la batterie a changé, j'ai soit gagné 1%, soit j'ai perdu 1% en fonction que je suis sur batterie ou si je suis en charge. Et puis le capteur de proximité, c'est UI Device Proximity State de Change Notification. Voilà, donc en gros, je suis passé de off à on ou de on à off. Si je veux activer ou désactiver euh, la gestion des événements, parce qu'en fait il y a deux choses, hein. je dois euh, dire que je suis intéressé par euh, surveiller ces événements, mais je dois aussi dire à l'objet bah, « s'il te plaît génère-les pour moi ». D'accord Ça c'est Begin Generating Device Orientation Notification ou End Generating Device Orientation Notification. Ça ressemble à la capture euh, ben, des données du gyroscope, des accéléromètres, etc. Ça ressemble un petit peu. Et puis, même topo, euh, pour les autres, on a euh, là un attribut Battery Monitoring Enabled, donc qui vaut true ou false, ou yes ou no, si vous êtes un objectif C. Est. Et Proximity Monitoring Enabled, qui vaut même topo, true ou false, yes ou no, si vous voulez ou pas l'activer. Bon, en guise de conclusion, oui, que c'est quand même assez simple. Euh, vous pouvez maintenant assez facilement interroger le terminal, récupérer la batterie, par exemple. Euh, pour être franc, il y a beaucoup d'applications qui ne font que cela. OK. Et certaines se vendent sur l'App Store. Euh, elles vous affichent un bel état de batterie, éventuellement euh, euh, dans le menu des notifications, etc. Mais elles ne font rien d'autre. Vous voyez, c'est quand même. voilà, Vous êtes capable maintenant de faire ce genre d'application. À assez faible coût. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.